J'espère que vous allez tous méné vous moi bien sûr aujourd'hui pour le de compagnie de personnes Parce que je n'ai pas d'amis Aujourd'hui les amis on est sur le pire serveur PVP faction du moment Qu'à Faction les amis, et eh oui parce que la dernière fois que j'ai dit que c'était le meilleur serveur Tout le monde m'a insulté les amis m'ont dit ouais t'es trop nul Icons dire c'est le meilleur Donc de gens m'ont insulté donc depuis J'ai vraiment vraiment de la peine Donc c'est vraiment euh, pas gentil de m'intimider les amis euh, Vous allez devoir tous vous mettre Un commentaire que je m'excuse Icons Merci Donc maintenant les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et là vous avez sûrement dû voir le titre Vous avez dit genre what la fin de -Faction, La fin d'une époque vous, so vous êtes sûrement en train de vous poser plein de questions dans votre tête. Et oui. Donc, premièrement, on va répondre à la question la plus pertinente. Euh, non, c'est pas la fin de Capaction, les amis. C'est plutôt euh, le commencement. Encore une fois, vous savez, euh, sûrement ou si vous le savez pas, Knuckles a décidé de quitter le projet suite à des, euh, à des. à un manque de motivation et aussi à cause qu'il y a des études. Il y a des études, etc. Il n'y avait plus trop le temps. Mais la grosse. La grosse, grosse, grosse partie, c'est surtout parce qu'il y a un serveur que je nommerai pas bien sûr. Euh, nous ont foutu de la pression. Donc euh, vu qu'on a un peu. pas je dirais pas plagiat, mais on a utilisé un peu le, leur idée et on l'a réinventé. Euh, donc pour ça ils nous, ont, euh, un peu foutu de la... ils nous ont un peu foutu la pression, enfin, surtout à Noclus en fait, ils ont foutu la pression à Noclus, et Noclus a juste paniqué, a décidé de, de quitter le, le staff. Donc maintenant je me retrouve le seul et unique fondateur et puis euh, ben je vais sûrement recruter des euh, je vais sûrement continuer et refaire le staff vu que vous savez les amis le staff il est pas super ben, il y avait des gens qui sont il y a quand même des gens qui sont super compétents mais il y en a d'autres qui sont un peu incompétents et je vais essayer de revoir le staff de A à Z de vraiment de reconstruire une bonne équipe autour hein, autour de Alux, euh, donc le développeur qui s'occupe des plugins et Mosca donc le développeur euh, launcher donc ça va être nous trois qui va vraiment être euh, moi je vais être fondateur eux ils vont être administrateurs slash développeurs et ensuite, on va refaire l'équipe d'administration, donc ceux qui vont s'occuper de vos problèmes in-game, ceux qui vont s'occuper des recrutements guides, etc. On va vraiment tout revoir vraiment pour vous proposer un meilleur serveur dans le futur. Donc, ces changements vont commencer à partir euh, de ce week-end, donc le 26, 27, 28. Euh, ce week-end-ci, il va commencer à avoir des renvois de staff, il va commencer à avoir des nouvelles euh, des nouveaux recrutements. Donc, il y a peut-être deux trois quatre peut-être nouveaux guides qui vont euh, être là. Euh, vous avez encore quelques mois pour la version de k encore, donc euh, on aura toujours besoin d'aide, quoi. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont quitté dernièrement le staff parce qu'ils ont justement été joués sur d'autres serveurs. Et ce qui est totalement comprenable, les amis. Je vous en veux pas. Moi aussi, j'aimerais ça. Euh, j'aimerais ça que qu faction soit à zéro en ce moment. Je veux dire qu'il y, qu y a une meilleure économie, qu'il y a des trucs qu'on fasse différemment. Mais il faut se dire que le serveur est ouvert depuis euh, janvier. Donc depuis janvier, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Et c'est sûr que l'économie est un peu pétée. C'est sûr que si on va sur un nouveau serveur, comme Vanadia, que le serveur est ouvert il y a deux semaines, c'est sûr que nous, après deux semaines, je me souviens qu'il y avait personne qui avait dépassé les. les 150 000, hein. si vous, vous souvenez ceux qui ont joué à la toute tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout début de la version 2, vous le savez, c'était hyper difficile d'avoir de la monnaie et tout. Donc euh, voilà, c'est sûr que l'économie avance, etc. Et puis on a vraiment eu, on a vraiment passé du vraiment bon temps depuis janvier, les amis. Je vous dis franchement, on a eu quoi 20 000 personnes, je savais même pas, je viens juste de les découvrir en même temps que vous. 20 111 personnes différentes qui se sont connectées au launcher. Euh, ça, c'est vraiment incroyable les amis, mais vraiment incroyable, 20 000 personnes et puis on approche la barre des 50 000 inscrits sur le site, Hey, c'est juste un truc de malade, mais vraiment je vous remercie sincèrement du plus profond de mon cœur. même si vous avez quitté Cafaxon, vous écoutez pas sûrement pas cette vidéo là, merci du plus profond de mon cœur de tout ce que de tout ce que vous avez apporté à mon serveur euh, durant cette, euh, cette version, je parle comme si c'était terminé mais c'est pas encore terminé les amis, on va commencer à travailler sur notre version 3, euh, ben dans un mois à peu près Donc euh, la version va sortir peut-être euh, Dans deux, trois, peut-être trois mois Je sais vraiment pas donc, quand est-ce qu'elle va sortir Mais on va commencer à travailler dessus, je voulais juste vous dire là-dessus Donc dites-moi dans les commentaires les amis Vraiment ce que vous avez apprécié le plus Sur cette version-ci Donc vous pouvez me dire par exemple, ouais moi j'ai vraiment aimé la des buissons J'ai vraiment aimé le système de gemme euh, J'ai vraiment aimé le PVP, j'aimerais que la version soit plus grande Dites-moi vraiment des, des trucs que vous voulez voir Dans le futur sur Cavaction, Sur mon projet les amis euh, Et puis moi je vais y réfléchir, je vais y penser je vais avoir l'équipe de développement, l'équipe d'admin. Et puis, on va vraiment prendre la, les, la, les meilleures décisions, je l'espère, du moins pour le serveur. Donc, vous devez aussi donner vos idées. Parce que si vous ne donnez pas d'idées, il ben, n'y aura rien qui va se passer, vous comprenez. Vous faites une grosse partie de notre succès. Et on veut vous inclure pour cette, euh, cette future aventure. Dans le fond, on veut vous inclure euh, dedans. Et on veut prendre vos idées, prendre vos, vos trucs que vous voulez. Quoi. On veut vraiment euh, se mettre... Euh, se mettre à votre à votre goût quoi donc euh, qu'est-ce qui vous plaît le plus donc vous donnez vraiment vos suggestions dans les commentaires et puis voilà, je voulais juste vous annoncer tout ça aujourd'hui comme quoi que nous, euh, nous avons perdu plus qui était là depuis 2015 si je me souviens pas ouais, 2015, on a ouvert en 2015, moi et lui, euh, qu'à on s'était disputé, on avait fermé le serveur et puis ensuite, euh, on aurait décidé de rouvrir en fin 2016, euh, 2017 euh, non, début 2017 et là, ben, on est en début, début 2017 Enfin, voilà, bon, quoi, vous avez compris, je suis un peu perdu dans les temps. Mais vous avez compris, les amis. Et j'espère franchement que vous allez être chaud euh, encore à venir sur Covaxion. On va encore proposer des mises à jour. Comme vous savez, il nous reste encore deux grosses mises à jour. Vu qu'on est à la 2.8, il nous reste deux mises à jour avant de tomber à la version 3. Sur ce... Pour parler de la mise à jour, je voulais vous dire que euh, les métiers, les jobs ou compétences comme vous voulez les appeler, euh, ça a été bien apprécié, sauf par, comme je dis, un serveur. Donc, euh, à part ça, ça a bien été apprécié, les récompenses, les nouveaux stuff, etc. ont été rajoutés, donc je vais vous monter vite fait le craft. Bon, ils ont pas tous encore, on n'a pas eu encore le temps de rajouter tout ce qu'on voulait, vu qu'on a été beaucoup occupé, comme je dis, avec le départ de Noclus. on a dû transférer des machines, etc. Mais, on a rajouté le craft des trucs, donc si vous voulez crafter les trucs et vous êtes crafter niveau 20, vous pouvez maintenant, vu qu'il y en a beaucoup qui l'étaient, euh, vous pouvez crafter maintenant tout ça, tout ça, ça, ainsi que l'épée. Euh, si vous avez le bûcheron et l'épée, si vous avez guerré, bien sûr. Mais en gros, euh, maintenant, vous pouvez euh, vous pouvez les crafter. Bon, ils n'ont pas d'effet encore, ils n'ont pas les effets, etc. Mais vous pouvez quand même mettre les gemmes dessus, les enchanter, etc. Et vous allez, euh, dans le futur, obtenir les, euh, les trucs On va travailler sur ça ce, euh, ce week-end, je veux dire, pour pouvoir le sortir la semaine prochaine. Comme je vous dis, on a eu beaucoup de changements dans le staff avec Noclus, le départ de Noclus, on a dû changer toutes les machines à mon nom, on a dû faire plein d'autres modifications, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais euh, je vous promets qu'on se remet au boulot dès euh, la fin du week-end pour pouvoir vous proposer euh, cette, euh, ces nouveautés qu'on vous a promis euh, la semaine passée. Sur ce, c'était Icons. J'espère que vous avez passé un excellent temps avec moi. Je vous aime, bye bye. <rire>